Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo euh, dans laquelle ce euh, sera un, un lance, euh, lance cordon, un lance allumette et aussi un lance euh, billes, euh, un pistol à bi en fait. Et euh, tout ça dans un seul et même objet. Donc pour ça vous aurez besoin d'une place à linge classique. Vous pouvez la prendre en bois, mais si vous voulez la prendre en bois, euh, regardez d'autres vidéos, c'est pas la peine de vous prendre là, euh, ça sert complètement rien. Hein. Parce que moi je vais me compliquer la vie, j'en je prends une en plastique. Alors, vous devrez prendre un élastique. Vous devrez prendre euh, un objet tranchant. On en aura besoin plutôt. <rire> Alors vous allez décagner en trois la pince à linge donc je vais le faire alors ça donne si j'y arrive ça donne ça donc vous allez découper là où j'ai fait la marque ici à ras de ça grâce à l'objet tranchant vous le ça va vous donner ça Euh, ensuite, vous allez coller dos contre dos. Euh, résultat, comme ça. Euh, ensuite, en fonction de ce que vous voulez en faire, hein, si c'est un cure vous serrez moyennement l'élastique. Si c'est un euh, mettre ben moyennement, pareil. Si c'est un lance bi, euh, vous allez vous serrer très, très très très très très fort. Mais par contre, euh, cassez pas l'élastique. Hein. Voilà, bon, moi je vais en faire un lance-bille, parce que j'ai ni cure-dents, ni allumettes. Euh, ni, euh, Donc ça donne ça. Euh, ensuite, euh, vous allez mettre le ressort. Le ressort, vous allez l'inverser de sens. Ça va vous donner ça, à peu près. Ensuite, vous allez le placer. Euh, je vais vous montrer comment. Euh, j'arrive bon, il faut pas alors voilà vous allez le placer comme ceci c ça derrière le euh, petit bout et, voilà. et là voilà ensuite c'est simple pour charger vous levez vous emmenez dans le trou le ressort Et ça vous donne ça. Ça, ça va faire la gâchette. Je vais placer la bille. Ça donne ça. Et on va passer à la phase de tir. Alors voilà, on est prêt. Je vais passer à la phase de tir. C'est simple, il va juste falloir que je tire ça vers moi. Et je vais le faire sur la taille Bon. Euh, j'ai raté ça mais normalement ça ne trouve pas la feuille si, euh, si je la trouve c'est que j'ai vraiment bien fait le truc c'est possible que vous ça la trouve mais normalement ça envoie les cure-dents et les allumettes à 6 mètres mais bon c'est une bille donc ça va moins bien. voilà je mon monter vous allez voir qu'il y a zéro choc mais au moins avec, euh, je vous conseille vraiment de le faire avec un cure-dent. Euh, ça fait euh, comme moi avec euh, mon, mon missile que j'ai fabriqué moi-même. Ce qui donne ça. Euh, vous pouvez voir la vidéo qui se nomme euh, comment fabriquer un, comment fabriquer un fusil avec des matériaux simples de base normalement ça c'est normal comme ça. alors je vais vous montrer la puissance quand même très très puissance hmm. je vous conseille de regarder la vidéo pour savoir comment on la faire alors voilà j'ai passé le téléphone alors pour recharger c'est simple complètement choses voilà c'est bon alors faut changer c'est simple on place ça comme ça on met le, le piquet à brochette dedans on tire l'élastique avec le piquet à brochette comme ceci et c'est ça on tire ça transperce. ça transperce carrément le tissu je vous jure ça transperce le tissu euh, parce que dans l'ancienne vidéo j'avais tiré non j'avais pas tiré dessus c'était une très ancienne vidéo que j'avais ratée, que finalement je n'ai pas fait. Ça avait transpercé le tissu. Oui, je vous jure, c'est ça. Bon, pensez à... à vous abonner, à aimer et à aussi à partager n'importe où.